Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais regarder avec vous euh, ben un indice qui nous montre que dans le fond les marchés en ce moment sont absolument en effervescence euh, un eff une effervescence qui se voit rarement, qui se voit lorsqu'on est dans des sommets de, euh, de bull market, euh, même si on a eu un creux en mars comme vous le savez à cause de la, la crise du coronavirus, on se trouve en ce moment à, être des, à, à des sommets euh, on a battu les anciens sommets, et on, on bat à presque tous les jours, toutes les semaines, des nouveaux sommets, jusqu'où est-ce que ça va se rendre. En tout cas, lorsqu'on regarde l'indice ben peur, euphorie, là, on se trouve vraiment au pic d'euphorie et jamais aussi les marges, les achats sur marge ont été aussi hautes. Donc, j'aimerais regarder ça avec vous, essayer d'être neutre face au marché, mais on est vraiment des... Ça semble être des sommets de marché. Je ne dis pas qu'on va tomber à, à, que ça va faire un cash, que ça va à, que le marché aussi va se terminer, parce que sur le long terme, euh, on le constate sur des graphiques, on est vraiment encore en marché haussier. Au, euh, la, la réalité n'a pas changé. Euh, ce que je vais vous montrer tout simplement, ben, c'est euh, ben, ce que je pense aussi. On est pas mal dans un, une euphorie, un sentiment euphorique total. Euh, L'achat du surmarge a. Jamais été aussi élevé. On s'attend à ce que la Fed injecte massivement encore des capitaux dans le marché. L'accord n'a pas été encore conclu. On est à peu près à 900 euh, milliards, ben, proche de 1000 milliards à, à injecter là, très très bientôt. On attend, ben, on attend dans le fond les à la chambre euh, de le Sénat ça. On attend qu'il va gagner l'élection probablement euh, au, au Sénat, je parle, là, au niveau de euh, remporter euh, le, le Sénat, les démocrates et, ou les républicains. Et Selon euh, ce qui va arriver, euh, on va accepter le plan. Mais il y a des Américains qui demandent absolument à avoir le plan le plus rapidement possible parce qu'il y en a que c'est par nécessité. Euh, mais il y en a d'autres par contre et, euh, qui ont besoin du plan pour pouvoir continuer à faire gonfler les actifs euh, boursiers euh, pour réacheter encore des actions, ce qui fait en sorte que les marchés sont euphoriques, et du jamais vu. Dans le fond, euh, ce qu'on constate, euh, j'ai plusieurs livres euh, d'économie ici, euh, bah, euh, d'économie de bourse, de tendance, d'analyse technique euh, et euh, de d'analyse fond fondamentale aussi. C'est du jamais vu. Euh, on est dans des territoires inconnus. D'ailleurs, euh, on est dans des territoires inconnus depuis que les banques centrales ont décidé d'injecter massivement euh, des capitaux dans le système pour maintenir les indices artific artificiellement élevés. Euh, C'est la raison pour que je vous parle depuis plusieurs euh, semaines, Plusieurs mois, euh, même plusieurs mois, beaucoup. Euh, de, L'année dernière, il y deux ans aussi, mais on avait eu une bonne correction. Surtout lorsqu'on a passé le 1365 dollars de, euh, de l'or, je vous parle, de l'or américain, là, euh, du, des métaux précieux et de l'or et de l'argent. Euh, on a eu vraiment une cassure à ce niveau-là en, en 2019 et ensuite on continue notre euh, montée. et Ce qui me fait croire que dans le fond, cette montée, n'est pas terminé du tout, donc on va euh, assister probablement à une montée en 2021, mais pour l'instant on consolide, même si l'or a pris 30$ hier, et on, on est encore en consolidation aujourd'hui, je regarde sur le long terme, rien ne nous dit que la consolidation est terminée, Cependant, les marchés, eux, euh, euh, sont épeurants. Et c'est ce qu'il faut voir peut-être dans ce, ce qu'on va regarder aujourd'hui dans les graphiques. C'est bon, j'ai tiré les graphiques de Real Investment Advice, comme je vous dis, c'est un site que je trouve vraiment extraordinaire. Et c'est de ça que ça parle, euh, justement qu'on est euh, à, au niveau de tous les records. Les quelques graphiques qu'on va voir vont nous donner une indication de cette réalité-là. Euh, et puis, vous allez voir que dans le fond, euh, c'est épeurant. Donc, euh, le premier graphique se trouve à être euh, la tendance long terme sur le Standard and Poor. Euh, bon, 96 jusqu'à 2000, le sommet de 2000, on était en bull market. Bear Market de 2000, 2000 2002, euh, 2003, le 2003, c'était le creux, lorsque George Bush a déclaré que la guerre d'Irak était remportée, il était sur un porte d'avion, c'était faux, mais de toute façon, c'est de, de la communication. Euh, il a déclaré ça là, donc on est reparti en 2003 jusqu'en 2008, et là, on, on sait très bien qu'on a eu le, bon, on dit la, le crash du siècle, c'était sur un graphique long terme, ça nous semble une petite correction, mais c'est sur le marché, le système financier s'en euh, a laissé s'effondrer la, la Fed a intervenu massivement et on a injecté de la monnaie, euh, on a commencé ici des Q, euh, les quantitative easing, Q1, Q2, Q3... Euh, Q4, quantitative easing, euh, donc euh, euh, les quantitative easing, euh, le premier est arrivé ici hein, en 2015 aussi, mais en tout cas on a eu tout le long, et euh, lorsqu'on est arrivé ici, euh, la Fed continue à injecter de l'argent, et disait dans les médias, ben, dans presque tous les médias, médias traditionnels, euh, de ne pas appeler ça... Euh, Ken TTT uh, numéro 4, parce qu'on était au quatrième, et euh, comme défaite, lorsque, euh, ici, février, dans ce coin-là, on était en exubérance encore, et là, ce qui est arrivé, lorsqu'on a connu cette exubérance irrationnelle, vraiment irrationnelle, selon les termes de Schiller, là, qui est un livre qui a été écrit en, dans les années 90, fin 90, avant le crash de, de l'an 2000, euh, cette exubérance, euh, ben c'est soldé par justement, euh, pas le coronavirus. Faut bien comprendre. C'est c'est soldé par une panique, une panique bancaire comme en, en 87, là, une panique flash, euh, un flash crash qui est arrivé le 3 mars. Et je me souviens encore. Et vous pouvez aller euh, revoir soit une vidéo, euh, faire, aller faire vos fouilles. Lorsqu'on était en janvier, février, le coronavirus a, était apparu. Euh, on ne faisait rien. Euh, et lorsque le crash est arrivé, c'est là qu'on a commencé à dire « Ah, c'est le coronavirus ». Ce n'était pas le coronavirus, dans le fond. C'est la panique qui est arrivée face à cette crise qui avait été précédée par celle des ripos en septembre 2019. Donc, euh, on a eu ce creux-là et on est reparti à la hausse. Et si on regarde sur le long, long terme, on est encore en tendance haussière. Bon. Lorsqu'on regarde en analyse technique, tant que... On n'a pas vraiment eu une tendance baissière confirmée. Mais on dit qu'on est encore en, atten en tendance haussière. Cependant, dans les sommets de marché, dans les euphories, on a connu ça euh, bah, plusieurs, sur plusieurs actifs. Euh, mais le bitcoin en 2017-2018, on a connu le sommet à 20 000 C'était vraiment, après ça, suivi d'un crash assez évident. Même si aujourd'hui, on est à 19 000, on frise le 20 000. Mais quand même, cette période-là était été... Euh, vraiment évidente comme étant un, un crash euh, sur cet actif-là. Euh, C'est arrivé euh, au niveau... Euh Peut-être plus de l'argent, pas de l'or, mais en 2011, l'argent euh, avait monté en fou en suivant euh, euh, sa grande sœur, l'or. <rire> Donc l'or lui avait tracé le chemin et l'argent suivi, mais l'argent est plus volatile, est arrivé à, assez raide à ces sommets-là. Et ensuite, on a eu une dégringolade de l'argent jusqu'à récemment, là, 2019, euh, où ce qu'on a commencé à re remonter. Et là, on est dans cette montée-là. C'est arrivé... Euh, euh, ben, au, au niveau du Japon, en des années, dans les années 90, euh, sur l'indice Nikkei, Nikkei du Japon. Donc euh, oui, tous les actifs, à un certain moment donné, partent en euphorie. Et ce qui suit l'euphorie, ben, souvent, ce sont des crashs. Et ici, euh, même si on la tendance long terme, on n'avait pas cassé ça. Euh, donc on est reparti, peut-être qu'on l'a cassé ici en en peur extrême. Non? Mais là, on est reparti en euphorie. Et euh, est-ce que ça va continuer à monter? Bien, il y en a qui, et je pense, c'est, je sais pas si c'est J.P. Morgan ou Morgan Stanley. Une grande banque, en tout cas, dit qu'on va se rendre à 4000 points sur l'indice Standard Poor's pour fin 2021. Euh, on va voir, mais euh, tout est possible. L'injection monétaire va être là, présente et... Euh, Jérôme Powell, accompagné maintenant de Jackie, et euh, Janet Yellen. Euh, qui se trouve à être euh, au Trésor, secrétaire du Trésor américain, avec euh, Jérôme Powell qui se trouve à être euh, président de la banque euh, centrale de, de la, américaine et qui sont maintenant fusionnés, donc euh, ils vont travailler euh, main dans la main pour encore donner plus, euh, injecter plus de capitaux dans le système et selon les, les, les, les dits de Jérôme Powell, lui-même il dit qu'il n'y a pas de fin, donc euh, euh, ça va continuer allègrement et ça va faire gonfler les bourses. Les riches vont devenir plus riches, les pauvres plus pauvres, euh, on veut essayer d'implanter un nouveau système, comme vous le savez, avec le grand reset en pensant qu'on va être capable de réinitialiser le capitaliste. Euh, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous allez constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Il euh, y a beaucoup de, de, de riches, de gens très très riches, très, euh, qui sont sur une autre planète, qui vivent sur une autre planète planète, qui se rencontre à Davos toutes les années, et depuis 2016, on continue à se rencontrer allègrement, Klaus Schwab a sorti son livre sur la quatrième révolution industrielle, que je vous invite à aller voir euh, euh, ma vidéo là-dessus, vous allez voir un peu l'explication du livre. Euh, donc euh, non, allègrement les grands de ce monde se réunissent en pensant qu'ils vont résoudre tous les problèmes qu'eux-mêmes ont ont provoqué euh, au niveau, lorsque je prends, parle des grands, je parle des, des multimilliardaires de ce monde qui ont provoqué avec l'aide, ben, dans le fond, euh, tout le système est, est, est assemblé pour faire en sorte que les riches deviennent plus riches et avec allègrement avec euh, le FMI, la Banque mondiale, euh, ces grandes entités-là, le sommet de Davos aussi qu'on dit c'est le plus grand sommet, et c'est vrai, c'est plus grand, il y en a un forum économique, il y en a d'autres, mais on dit que c'est lui, donc euh, c'est ça, on se rend compte là, et on dit qu'on essaye de régler les, nouveaux, les nouvelles euh, données de cette planète, et on dit que le simple peuple va embarquer là-dedans, mais non, ils commencent à avoir de la résistance, et euh, je, je crois que ça ne fonctionnera pas leur plan, euh, ils, veulent, ils veulent vraiment enlever... Euh, l'individualiste, le, le communautaire, euh, euh, au niveau du travail aussi, la manière de penser au niveau de notre travail, au niveau de, de la possession de d'immobilier, de, de, de maisons, tout ça que tout serait au gouvernement et avec leur nouveau, nouvelle crypto-monnaie. Mais c'est vrai que c'est eux qui règlent les règles du jeu, mais il faut qu'ils que ces règles-là soient acceptées par les populations et c'est pas toujours évident. Donc, on revient à nos moutons. Euh, on se trouve ici avec, avec l'index, ici c'est lorsqu'on est dans la peur extrême, euh, et quand on est dans l'euphorie extrême, euh, là c'est ça, on est là encore, euh, le Standard Poor euh, continue allègrement sa montée, et on est dans l'euphorie extrême en ce moment, euh, ce qui nous fait dire qu'on pourrait avoir une correction très très bientôt. Regardez ici, on est rendu à cette ligne-là. Là. Donc euh, c'est euh, euh, épurant, hein? bon, en tout cas on va voir là, mais... Euh, même si les banques centrales continuent à alimenter, je pense que probablement on va avoir une autre correction assez évidente là, euh, qui va arriver très très bientôt et les banques centrales vont encore réinjecter de l'argent et peut-être que là on pourrait continuer à monter euh, parce que dans le fond les banques centrales soutiennent ce marché artificiel. Euh, S'ils soutiennent encore pendant des années, ben, c'est ça qui va arriver. Ça va monter, mais il va venir un temps que ça ne pourra plus monter. Là. Je veux dire, on ne peut pas injecter de l'argent infiniment dans le système à partir de rien. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'inflation. Déjà, l'inflation commence à monter. Jérôme Powell a dit qu'il ne montrait pas les taux d'intérêt, même si l'inflation montrait. Mais il faut toujours fi se fier à eux, ce, vous pensez. Hein. Ouais, si vous êtes comme moi, vous pensez qu'il ne faut pas tout à fait se fier à ce qu'ils disent. Donc ça, ça se trouve être des margin calls, des grandes marge, des, des des appels de marge qu'on a eu parce que on est tellement euh, les, les personnes sont tellement les, les investisseurs, euh, même les petits investisseurs, surtout les petits investisseurs investissent à partir de marge. Donc euh, euh, ils ont un certain capital et, euh, euh, et avec l'achat la sur marge, ils peuvent euh, euh, avoir plus d'actions ou d'autres actifs, euh. donc c'est ce qu'ils font et euh, lorsque tout va bien, bien c'est parfait, il euh, y a pas de problème mais lorsqu'on a un appel de marge comme c'est arrivé en ça, c'est deux, deux étapes qu'on peut nous montrer. Là. Euh, ça, c'est celle de 2008, lorsqu'on a eu l'appel de marge. Eh bien euh, Là, on se trouve avoir le Standard Poor's index, index qui a vraiment décliné parce que la, la, la banque ou en tout cas l'institution prêteuse là, au niveau du, du courtier là, euh, redemande tout de suite l'argent, coupe les... Euh, les, les, les, les profits si euh, euh, la marge est, est défoncée. Donc, euh, avec ça, ça fait dégringoler euh, les bourses et c'est ce qui est arrivé en 2008. Euh, ça, c'est ce qui est arrivé en février, mars 2020, l'appel de marge euh, après le, le fameux, la, la panique qu'on a eue. Eh bien, la panique amplifie la panique parce que dans le fond, lorsque la panique a commencé en février, euh, et en, euh, la panique n'a pas commencé en février. On avait eu une baisse ici. On était rendu à des sommets absolus, encore une fois. Et lorsque c'est arrivé on a commencé à une descente, et lorsque la panique est arrivée, eh bien là, c'est l'appel de marge. Euh, les appels de marge amplifient le mouvement à la baisse, et c'est pour ça qu'on a eu un mouvement très, très important, euh, bon, en mars, au début de mars, et là, on a dit, ah, oh, c'est le coronavirus, il faut injecter de l'argent, on a injecté, injecté, la Fed s'est mariée injectée, et son fameux QE, qu'elle avait pas, elle avait dit de ne pas appeler euh, QE4, mais euh, euh, elle l'a appelé euh, QE infini, donc... Euh, euh, bar open, euh, on, peut, euh, on peut mettre de l'argent à l'infini dans le système, il n'y a aucun problème, euh, c'est ce qui est arrivé. Donc euh, les, ça, ça se trouve être un tableau euh, sur euh, Free Balance Cash, là, dans le fond. Euh, on se trouve vraiment à être à des... Euh, euh, c'est spectaculaire comment on a d'argent inje injecté euh, dans les systèmes euh, et pour maintenir tout ça. Je parle des banques centrales, mais je pense que même les banques, les banques régulières aussi soutiennent par des marges de crédit sur euh, des investisseurs, surtout les petits investisseurs, qui se trouvent à, à augmenter leur marge de crédit. Donc, euh, ils ont du capital Amplifié avec la marge de crédit et il y a des facteurs qui sont souvent très, très importants. On peut avoir, bon, je ne sais pas c'est quel, j'ai déjà acheté sur marge il y a des années maintenant, c'est fini. Euh, J'aime mieux posséder ce que j'ai, s'il y a de la correction, il n'y a aucun problème. Je dors très bien avec ça. Tandis qu'avec euh, un appel sur marge, si euh, euh, on a défoncé notre marge par le bas, ben, notre perte est amplifiée, donc euh, c'est la banque qui avait la banque d'institution qui vend, qui la, qui prend la décision pour nous, et euh, c'est ça qui est tragique à ce niveau-là, et si on a un autre euh, appel sur marge, ben, ça pourrait dégringoler euh, assez rapidement. Euh, donc ça, ça se trouve être euh, margin balance. Bon, ben, ça, ça nous montre euh, les marges, là, comment on, on est rendu élevé, on est rendu euh, au, à peu près à la même... Euh, statut que mai 2018, le graphique, c'est ça qui, qui nous montre, là, dans le fond, euh, lorsqu'on est rendu euh, trop élevé, ben... Euh, ça tombe de l'autre côté. Dans le fond, lorsque les marges, on achète des actions d'autres actifs sur la, euh, des marges, euh, ça devient tellement énorme qu'à euh, un moment donné, euh, ça ne se supporte plus. Et lorsque un commence à vendre, l'autre, l'autre, l'autre, il y a un effet domino qui fait en sorte que tout s'écroule. Et euh, on est rendu euh, dans... En tout cas, on a dépassé mai 2018. Est-ce que ça va continuer? C'est ça. On est vraiment dans une période... Euh, euh, euphorique là, euh, et ça continue à monter, monter, monter. On a toujours de nouveaux sommets. Euh, comme je vous dis, c'est je ne sais pas si c'est JP Morgan qui a dit que ça irait à 4000 points fin 2021. Mais avant ça, je pense qu'on pourrait avoir une bonne correction et je suis même pas sûr qu'on va aller à 4000 points. Mais par contre, comme je vous dis, il euh, y a un facteur qui est très important à considérer et qu'il faut pas négliger. On a eu une leçon avec ça en mars, euh, en mars 2020. Là. Euh, c'est que les banques centrales sont là pour intervenir. Puis l'inflation va monter, mais dans le fond, euh, ils veulent avoir une inflation de 2%. On dit qu'ils ne pas les taux d'intérêt, on va voir, mais euh, dans le fond, c'est ça. On est à des sommets euh, de, <rire> du Standard Poor's, les autres indices aussi, là, on, on bat des records à tout, à toutes les semaines, deux, trois records par semaine là, de ce temps-ci. Donc on est pas mal à des sommets. On est peut-être dû pour une bonne correction.